du fromage au digital, c'est ce que nous allons voir avec le témoignage de Caroline, ça va Bonjour Esvi Ça va très bien toi Ça va Vous allez aussi comprendre pourquoi on a un, un très joli plateau de fromage ici, c'est d'ailleurs l'objet d'une vidéo que je vais vous mettre là quelque part, puisque c'est une vidéo qu'on a tournée juste avant. Tout à fait, je vais te laisser te présenter. Eh bien je m'appelle Caroline Santos-Vassal, euh, je suis consultante en communication digitale pour tous les professionnels du fromage. Euh, je suis une experte en fromage, une passionnée de fromage. Et euh, eh j'ai décidé euh, de euh, faire passer ma passion du fromage eh bien, par le digital. Et c'est pour ça que je suis en compagnie d'Easy, là, cet après-midi. et euh, eh bien Une experte en digital qui euh, eh m'accompagne et m'aide euh, eh ah, eh bien, à faire passer ma, façon, ma passion du fromage sur le digital. Alors, euh, Caroline est une passionnée de fromage. Quand je dis une passionnée, c'est une passionnée de fromage. Il suis... oh, faudrait qu'on fasse un test. Tu sais, on te met des fromages Exactement. et tu trouves le... <rire> à la veuve, À la, la <rire> C'est à la base une passionnée de fromage. Elle en a fait des années de carrière professionnelle et puis un jour, la vie a fait que, comme pour beaucoup, elle a été obligée de changer, mais de se révéler exactement. En fait, le fromage m'a toujours révélé. Hein. En fait, le fromage m'a toujours <rire> révélé. <rire> et j'ai décidé, et eh bien euh, après un accident de la vie, hein, comme ça arrive à, à beaucoup de monde, mmh. euh, de me reconvertir professionnellement. Euh, j'ai découvert, et euh, eh bien le digital, euh, le, le métier de, de voilà. De, de, je, je me suis formée au digital, déjà par moi-même, au départ. Euh, Alors et... Déjà, tout est venu, cette idée, parce que, outre mmh. avant cet accident de la vie, mmh. tu avais déjà cet attrait pour le digital et cette connexion que tu voulais y faire. C'est venu d'où, en fait, à la base euh, Ben, c'est venu, euh, venu euh, d'un accident du travail. D'accord. Voilà. Euh, J'ai eu un problème à l'épaule. Et donc, je ne pouvais plus porter les meubles, je ne pouvais plus couper le fromage, etc. Et donc, euh, ben, j'ai dû arrêter mon métier. Euh, comme beaucoup de monde, hein, j'ai dû me reconvertir. Voilà. Donc, euh, tout en sachant que euh, même si je voulais me reconvertir euh, ben, dans un autre métier, je ne pouvais pas porter, oui. je ne pouvais plus voilà, faire, faire ce type de métier. Et un jour, euh, pendant ma convalescence, euh, devant ma tablette, j'ai vu euh, arriver une pub Facebook. Ah. Créer votre magasin sur Shopify. Voilà. Tout, est déma... tout a démarré de là. D'accord. J'ai cliqué sur le bouton, je n'ai pas eu peur. Et j'ai commencé eh bien, à créer euh, ben des magasins sur Shopify. Voilà. À la base, euh, ce n'était pas des fromageries en ligne. Euh, j'ai appris, on va dire, mon métier à partir de là. Le fromage est digital. Donc, je vais lui couper le retour, comme ça vous ne pas tout voilà, comme les enfants, privés voilà, de retour. Ça. <rire> le, et c'est ça. Le fromage et le, et le digital est, est arrivé euh, un an ou deux ans après. D'accord. Voilà. Et tu as créé des boutiques de quoi au début sur Shopify Alors, sur Shopify, j'ai créé des boutiques d'accessoires pour femmes. D'accord. Voilà. Elles existent toujours les, les boutiques Non, elles n'existent plus. Ça, ça, ça. Désolée. Que... Non, mais c'est débuter une activité qui n'est pas sa passion. On arrête. Ben, euh, si tu veux... Euh... Au début, euh, je vendais tout ce qui est accessoires pour femmes de cuisine, etc. Quand même Voilà. Quand même <rire> Et après, j'ai vendu des petits accessoires, euh, toujours dans la même boutique, des petits accessoires, des, des petits couteaux à fromage. Il mmh. euh, des, des... Mmh. Y, a, y a quelques années, ça se vendait beaucoup. C'était euh, la mode, c'est toujours encore la mode d'ailleurs, de, de faire son fromage euh, oui. euh, à la maison. Et j'ai vendu des, des, des petits accessoires, des petits moules pour, euh, et bien pour fabri fabriquer son fromage chez soi. Ça, ça pourrait être une idée de vidéo pour ta chaîne. Voilà. C est, c est, il existe encore hein, ce, ce, ce produit. Il euh, faudrait que je lui remette d'ailleurs. faudrait que j'essaie de, de créer le, le, le, ben, mon propre fromage. C'est ça. Et puis après, euh, aux personnes ah. qui vont vouloir te suivre par la suite. Voilà. Avec, euh, avec cet accessoire d'ailleurs que, que j'ai toujours et, et qu'on peut toujours vendre d'ailleurs. Mais C'est ce que tu voilà. dis. Voilà, voilà. C'est ça. <rire> Donc vous retrouverez sous la vidéo bah, tous les renseignements de Caroline. On va aller beaucoup plus loin parce que euh, c'est un parcours de femme, euh, déjà. Et en plus, c'est un parcours comme vous toutes, hein, quand vous avez voulu à un moment changer de vie. On prévoit un point A et une destination. Et en fait, ça fait comme ça. Mmh, c'est hein ça. C'est ça, hein C'est ça. <rire> <Plus> de... <rire> c'est ça. Des petites montées, des grosses descentes, des petites voilà. montées. Ça dépend des jours, mais en voilà. Parce ça, que toi, euh, euh, avant de, de voir cette vidéo, euh, l'informatique c'était quoi exactement Recevoir des mails et aller sur Facebook Pas de téléphone. Portable. Ah, t'avais pas de portable J'étais je... ah oui, de, de, de téléphone moi, quand portable. Même. Donc euh, je pars de, de très très long. Voilà. Et j'avais juste une toute petite tablette comme ça, Samsung. Euh, D'accord. petite petite. Et puis, euh, comme je m'étais dit, bon ben bah, voilà, je, je, je vais abandonner le fromage, c'est ce que je, vraiment je m'étais dit. Et euh, mais ce que je, je, je, je voulais faire, c'était créer mon entreprise. Ça, c'était... une certitude. Voilà, ça c'était un une choix. certitude à la base. Euh, et puis, apprendre un nouveau métier, parce que j'étais dans l'obligation hum. d'apprendre un nouveau métier. Donc, euh, et bien, à partir de là, à partir de cette petite publicité Facebook, ben j'ai commencé à apprendre. Et euh, j'ai créé... Euh, et bien, ces magasins, j'ai créé mon entreprise à partir de là. D'accord. Et, euh, et après, tout, on va dire ça s'est enchaîné plus ou moins vite euh, et le fromage est arrivé là. Là, après les magasins Shopify, le fromage, je me suis dit mais oui, c'est ça, en fait c'est ça. Mmh. Ma passion, elle peut très bien être transmise euh, et bien par le digital, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, etc. Et j'ai dit, bah, c'est ça qu'il faut que tu fasses en fait. complètement. Quand on aime quelque chose, quand on est passionné, des fois c'est tellement, tellement évident mm. ce qu'on aime qu'on se dit mais non, ça peut pas être ça. Voilà. Et toi, ça a été. Euh... Ça, a été... ça, a été... ça a été... Quand tu t'en es rendu compte, ça a été une explosion de joie ou ça a été juste un apaisement Tu l'as ressenti comment ben, Une explosion de joie et je me suis dit ouais, je vais, je vais le faire en fait. Je vais le faire. Oh no. Je vais le faire. C est, c est, c est... En fait, c'est ça. Mais et je me suis dit mais oui, tu, tu peux continuer en mm. fait. Peut-être pas le même métier, mais le, le, le partager ta passion autrement, autrement que devant des clients dans un magasin, etc. Et, et en fait voilà, c'est pour, pour ça que, que ce plateau de, de fromage <rire> est là. Et, euh, et je réalise en fait mon rêve. Bah, ça va faire quatre ans maintenant, ça va faire quatre ans cet été là que, que j'ai commencé à m'intéresser à, bah, à l'univers du digital, du net, etc. Donc il y a 4 ans, as acheté cette formation pour faire du Shopify. C'est ça, d'accord. Donc Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de création simplifiée de boutique en ligne avec tout ce qui est système de paiement. Et ensuite, on n'a plus qu'à rentrer ses produits un par un. Il y a plein de formations qui existent là-dessus. Moi, j'en fais pas. Mais toi, as testé et mmh. as vendu. Je vendu. J'ai vendu. <rire> Je vendu. J'ai <rire> vendu. Oui, oui, j'ai vendu. Tout à fait. Donc oui. c'est que la formation était bonne. La formation était bonne. Et, euh, et donc voilà, ensuite, tu as eu cette idée de dire « Ok, non, en fait, je vais faire du fromage. » Et quelle a été l'étape d'après Alors, il faut, il faut se remettre dans le contexte. Euh, en fait, moi, quand j'ai démarré sur Shopify euh, il y a 4 ans, euh, à l'époque, d'après ce que j'avais appris par rapport à cette formation, euh, on me disait, euh, il faut, enfin, ce que j'ai pas précisé, c'est que moi, j'ai démarré par le dropshipping. Oui, d'accord, effectivement. Alors, Alors euh, dropshipping, c'est-à-dire comment, euh, vous avez une boutique Shopify, mais vous vendez pas les produits que vous avez en magasin, vous vendez des produits qui sont dans d'autres stocks, et en fait, le produit part du stock directement voilà. euh, à la personne qui a acheté. Donc, Ce qui fait qu'on n'a pas de, de réserve. Effectivement, la société à qui on achète le produit prend une certaine marge, mais souvent, on arrive à faire quand même des marges assez intéressantes dessus. Voilà, donc à l'époque, bien sûr, euh, euh, je, je me suis posée... Je, je ne voyais pas comment j'aurais pu euh, faire, entre guillemets, du dropshipping de fromage. Je ne l'avais pas en tête. Non, mais je comprends. <rire> Alors que là, actuellement, euh, c'est tout à fait possible. Il fallait aussi habituer eh bien, les, les, les fromagers à, à leur mettre en tête ben, que vendre du fromage par le digital, c'est possible. Ou faire connaître. Ou faire connaître euh, le, le fromage. Après... Euh, et eh bien, euh, faire comprendre aussi aux fromagers que nous, en tant qu'experte fromagère ou éventuellement, euh, bien créer sa fromagerie, sa fromagerie en ligne, nous ne sommes pas leurs concurrents. Mm -hmm. Et ça, ils ont eu du mal à l'intégrer au départ. Ils ont encore un peu de mal, je pense à l'intégrer, mais ça, ça, ça, ça, voilà, ça, ça va mieux. Euh, Quelqu'un qui crée sa fromagerie en ligne n'est pas euh, un concurrent ou une concurrente d'un fromager de quartier. C'est-à-dire qu'il propose autre chose. Il va proposer des box, il va proposer euh, des dégustations originales. Euh, voilà, c'est un autre service qu'on propose. Oui, d'ailleurs, tu as interviewé une dame qui a une... Petite... Rebecca Mativet de la boîte du fromager qui a créé eh bien, sa fromagerie en ligne euh, depuis 7 ans. Et euh, voilà, maintenant, euh, Je elle, mettrai a, le lien elle a sa clientèle. Euh, euh, elle propose différents, différentes box avec des accords vins. Etc. Elle vend aussi des, des, des, un peu de produits euh, d'accessoires de fromage. Elle vend des jolis plateaux en bois, etc. Et elle a créé, en fait, sa fromagerie en ligne. Euh, bah, en fait, elle fait, elle fait du dropshipping, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord, ça part directement des produits. Voilà, hein. elle n'est elle pas, pas fromagère, elle n'a pas, euh, pas de fromage chez elle, dans ses caves. Elle ne elle crée pas elle-même ses, ses fromages, ça part d'un fromager. <rire> Donc aujourd'hui, toi, tu n'as pas une boutique de fromage en ligne Pas pour le moment. Ah, j'adore <rire> j'aime ça euh, donc tu as l'idée de vendre en ligne et donc elle était l'étape d'après donc ça y est t'as l'idée tu veux le faire mais t'as pas la technique j'ai pas la technique t'as pas le mindset j'ai un petit peu <rire> l'envie est là en tout cas l'envie est là L'envie est là. la passion la passion et puis quand on, on trouve sa voie quand on trouve sa mission de vie c'est vraiment si un jour vous vous, enfin, vous, ça, vous Pardon, si vous ne savez pas pourquoi vous avancez, c'est que vous n'avez ni votre pourquoi, ni votre mission de vie. Dès que vous, allez, vous les avez, mais rien ne peut vous arrêter. Vous êtes inarrêtable, vous êtes volé. C'est ça. Parce que toi, tu as quand même fait beaucoup, beaucoup de formations. De... J'ai fait énormément de formations. Euh, J'ai démarré par cette formation là, sur Shopify. J'ai acheté des quantités de formations plus ou moins chères euh, bah, pour me former hein, mmh. sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur... Euh, euh, eh bien, sur le, comment créer sa chaîne Youtube, enfin vraiment des petites formations de base aussi, mmh. euh, bah, vraiment pour, pour m'apprendre en fait, parce qu'il fallait que j'apprenne. Il fallait que j'apprenne. On ne sait pas voilà. ce qu'on ne sait pas. Voilà, il fallait que j'apprenne. Euh, le fromage c'était bon, <rire> ça j'avais donné. Je veux dire c'est énorme, je veux dire, voilà. quand on, on a un domaine d'expertise, mmh. le reste c'est rien. Le plus compliqué c'est le domaine d'expertise. C'est ça. Après, euh, bah, il faut se mettre à la technique, etc. Mais en fait, on passe au-dessus de ça, euh, même quand on, bah, quelquefois on n'y arrive pas, on a envie de prendre l'ordinateur et puis non, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Mais en fait, le, la passion re, revient toujours. Et le fromage, de toute façon, se remet toujours sur ma route. Et <rire> puis, tu n'as pas été vraiment soutenue dans ce parcours-là bah, pas, pas énormément, parce que euh, quand on dit fromage et digital, euh, ça coince un peu. Oui, voilà. surtout avec les fromagers. Surtout avec les, avec les fromagers, oui. avec un mari fromager. Et un mari fromagé. <rire> <rire> voilà. il y a les enfants. Il y a les enfants euh, qui sont amateurs de fromage aussi. Et euh, non, non, mais euh, c'est une passion. Donc, euh, voilà, j'avais trouvé, euh, trouvé la solution. Euh, et bien, continuer à partager ma, ma passion, ma connaissance des fromages, euh, et bien, euh, à travers, euh, dans un premier temps, les réseaux sociaux. Bien. Et donc, qu'est-ce que tu as fait après Alors, qu'est-ce que j'ai fait après Je me suis dit, écoute Caroline, tu connais le fromage. Maintenant, tu connais euh, eh bien, pas mal de choses quand même euh, sur le digital. Tu te débrouilles en technique. Hein, euh, euh, voilà. J'ai investi euh, dans la formation euh, d'Izzy Catala. Et puis, euh, voilà. <rire> votre marque, c'est vous. Je vous la conseille. <rire> Et puis, euh, eh j'ai voilà, créé... Euh, mon univers, mon univers fromager et digital, et j'ai dit, ben maintenant, voilà, tu t'y connais en fromage, tu as des connaissances en digital, et bien ça, c'est une chose, euh, tu vas pouvoir, euh, peut-être que tu peux aider aussi, des personnes, euh, eh bien, en fait, des fromagers, des fromagères, euh, des professionnels du fromage, des affineurs, peut-être des bars à fromage, etc., eh bien, eux qui, qui veulent, peut-être peut qu'il y a quand même des, des personnes, ces personnes-là ont un projet eh bien, pour euh, se développer sur le digital. Et là, eh bien, je me suis dit, Caroline, maintenant, ça, tu sais le faire. Donc, j'ai créé euh, eh bien, des, des petites formations assez courtes euh, pour les fromagers, parce que, euh, eh bien, en fait, quand un fromager est dans sa boutique, dans sa fromagerie, euh, je me suis dit, eh bien, la personne, même si elle est hyper motivée, elle est dans son magasin de 7h30 du matin à quelquefois 20h 21h, tu sors de ton magasin tu fais ta caisse, tu nettoies euh, est-ce que la personne elle va reprendre une formation derrière bien sûr. Euh, entre peut-être 5 à 10 blocs euh, si elle ne si s'y connaît pas en digital et bien elle va reprendre euh, enfin peut-être d'autres formations pour euh, bien apprendre euh, d'autres choses etc et là, je me suis dit non mais ça tu peux le proposer en fait donc j'ai créé euh, une petite formation où là, euh, eh j'explique justement comment euh, eh bien ces personnes-là peuvent se développer sur les réseaux sociaux, peuvent créer leur marque personnelle fromagère parce que euh, un fromager ne ressemble pas à un autre fromager. Euh, chaque fromager est différent. Chaque fromager a une différente cave ou n'en a pas. Hum, voilà. euh, chaque fromager euh, eh bien, une histoire euh, qui lui est propre. Et ça, à travers ma formation, eh bien, euh, je vais apprendre ces, ces, ces personnes-là, ces, ces, ces, ces fromagers, eh bien, à être unique sur les réseaux sociaux et euh, eh bien, à se débrouiller un peu en technique avec différents outils. Et surtout, là, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que vous êtes en one-on-one one avec moi. Et là, vous allez vraiment, vraiment. Et eh bien, être différent sur les réseaux sociaux et créer vraiment votre identité fromagère. Alors, on va reprendre ce qu'elle est partie en mode passionnée. Moi, quand je suis partie, je suis partie. Hein. Et encore, <rire> j'ai pas encore croqué là dans le fromage. Bientôt. <rire> dans le petit carré. Voilà. <rire> euh, on fera une présentation du plateau. Tiens, tout à l'heure. Euh, alors, déjà, il faut savoir que Caroline a deux axes. Le premier acte c'est réellement de faire partager sa passion du fromage, c'est pour ça que tu as une chaîne YouTube, c'est pour ça que tu as une page Facebook, que tu es sur LinkedIn, etc. Où tu partages justement, tu inities le comment des mortels au fromage, ça. mais également le professionnel. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un professionnel dans le Cantal qu'on connaît tous les fromages. Tout à fait. Contrairement à toi qui a travaillé pendant des années pour un fromager, qui avait tous les fromages. Voilà, une quantité. Voilà, donc aujourd'hui elle a donc, cette double casquette et euh, donc elle accompagne euh, professionnellement les fromagers à se faire connaître sur internet, alors la petite chose sur laquelle je vais juste te reprendre, mais, mais en fait c'est exactement ce que tu as dit, c'est que tu ne les accompagnes pas forcément à vendre en ligne, tu les accompagnes à développer leur activité grâce à internet. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et euh, elle les aide en fait à tout simplement communiquer sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, euh, les classiques et les moteurs de recherche comme Google ou euh, YouTube, pour attirer à soi des personnes qui vont faire la route pour avoir ce fameux fromage ou ce fameux fromager, comme on ferait peut-être beaucoup de route pour aller manger chez Petit-Pierre. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. Tu as complètement résumé différence enfin, que je, je suis. propose dans cette formation. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Euh, je n'accompagne pas pour créer des sites, je n'accompagne pas... Oh, tu peux le faire. Euh, je peux le faire, je peux le faire, mais euh, je pense qu'à la base, ce qu'il faut, euh, eh ben, c'est il faut être unique. C'est ça. Voilà. <rire> il faut être unique. Votre marque, c'est vous. Il faut vie. être unique et euh, à partir de là, et euh, eh bien, euh, la communauté va s'élargir et puis, euh, de nouveaux clients, et eh bien, vont... Chez, chez, le, chez les différents fromagers que j'accompagne. C'est ça, et euh, l'avantage en fait de faire découvrir son activité encore plus fromagère via les réseaux sociaux, c'est que les personnes qui vont vous découvrir en tant qu'expert fromager sur les réseaux sociaux, lorsqu'ils vont venir, ils viennent parce que vous êtes un expert fromager, et donc ils vont prendre des paniers plus gros, c'est mathématique, hein. tout à fait ça. Donc euh, ils vont vraiment venir pour avoir votre conseil, votre expertise Et si vous leur dites, ben voilà, prenez tel ou tel fromage Et eh bien les, les nouveaux clients que vous allez avoir Ça ne va pas pénaliser les anciens Par contre, vous allez avoir des paniers plus gros avec les nouveaux clients que vous allez avoir euh, Donc tu as commencé, euh, votre marque c'est vous, quand euh, J'ai commencé juste après les fêtes Donc tu es rentrée en octobre c'est ça. Très bien. Donc, euh, et donc, en un an, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu as créé Qu'est-ce que tu as mis en place Quels sont les résultats tu... On verra les résultats après. Non, parce que les résultats, vous allez voir ça un truc. <rire> euh, eh bien, ce que j'ai créé, déjà, j'ai créé ma propre marque personnelle. Ça, je ne l'avais pas au départ. Ton univers Tout à fait. Euh, ce que j'ai appris dans cette formation, en fait, c'est euh, eh bien euh, à créer mon univers. Euh, notamment sur les réseaux sociaux, avec le branding, ma charte graphique, etc. Ça, je l'avais depuis des années en tête, mais je n'osais pas euh, euh, en fait le faire et je, surtout, je ne voyais pas comment le faire. Donc, euh, c'est ce que ça m'a apporté au départ, c'est euh, créer ma propre marque personnelle. Après, euh, également sur la technique, sur WordPress, parce que moi, je ne connaissais pas un WordPress. Euh, comme j'étais toujours restée sur Shopify, je ne m'étais pas intéressée euh, à WordPress. Euh, donc, j'ai créé euh, eh bien mon site euh, également, un site vitrine euh, bah où vous pouvez retrouver mes formations, mon parcours, etc. Oui, parce que les formations sont en vente en automatique. Tout à fait. Automatisé le système. Voilà, j'ai tout automatisé. automatisé. Et euh, donc, j'ai découvert WordPress, j'ai créé la marque personnelle. Euh, j'ai euh, développé euh, ma communauté sur les réseaux sociaux. Euh, là j'ai euh, eh un autre projet aussi, euh, toujours sur le fromage et le digital parce que je ne quitte pas le fromage et le digital, je reste dedans. <rire> Deuxième passion, voilà. Et là, euh, mais en fait j'ai bien envie euh, d'aller euh, eh initier et, et égayer vos soirées, euh, voir vos goûters euh, euh, avec des petites dégustations de fromage en ligne. Voilà, donc ça, ça c'est une pépite. Euh, je vous invite, si vous aimez le fromage, à la suivre sur sa chaîne YouTube parce que on a discuté tout à l'heure. Elle vous réserve des trucs, mais euh, là, vous voyez une dame très classe. Elle vous réserve des trucs un peu foufou aussi. Je pense qu'elle ah ouais, hein. pas un peu comme ça. Euh... ça là, elle est, elle est un peu intimidée en fait. <rire> parce que je suis voilà. à côté. Voilà, <rire> c'est ça. ça. <rire> euh, donc, euh, découvert des réseaux sociaux, automatisation de tes systèmes. Et ensuite, par rapport à ça, ben. Bah, Déjà des contacts, des contacts. Alors j'ai eu, euh, au fur et à mesure de la formation, etc. Euh, j'ai eu des, des, des, des répercussions assez vite, des contacts assez vite, euh, de personnes de l'étranger. Ah oui. Voilà. Donc des contacts qui se sont pas, euh, euh, concrets. enfin les ventes se sont pas concrétisées tout de suite. Euh, mais euh, des renseignements sur mon activité, sur mon parcours, c'est ce qu'on ce qu me demandait euh, au départ. D'accord. Euh, des fromagers aussi sur LinkedIn, ça je oublié de, le, de te le dire tout à l'heure. Vas-y. Qui euh, m'ont félicité sur LinkedIn. Waouh Ça c'est une belle. Des Français, hein. Ah. Voilà, qui m'ont félicité. Oh, elle dit des Français maintenant. Je vous, je vous raconte alors, <rire> <les> petites anecdotes. <rire> euh, on m'a appelé aussi euh, une, une chef d'entreprise qui a créé justement. Euh, elle, a un, elle appelle ça un site de rencontre. Euh, euh, comment dire Comment elle appelle ça euh, Un site de rencontre pour les personnes en fait qui adorent les bons produits. Ah, l'épicurien Voilà. Donc elle a créé ça. C'est une chef d'entreprise des Hauts-de-France euh, qui m'a appelée et, et qui m'a félicité et qui m'a encouragée, euh, qui m'a dit de continuer et j'ai dit là. Euh, ben, je vois qu'il y a quand même des, des petites choses qui se passent, donc mmh. on va continuer, voilà. Et euh, Donc j'ai continué cette formation, je n'ai je, je pas abandonné, euh, j'ai continué les coachings aussi avec Izzy le, le, en soirée, etc. Je suis rentrée dans le réseau d'Izzy également, où j'ai rencontré des, des, des, des, des femmes euh, et ben, magnifiques. Mmh. Voilà. C'est vrai qu'on a une belle communauté. Euh, oui, une très belle communauté. Ouais, C'est des femmes fantastiques. Qui, ben, qui créent leur entreprise des, des mères de famille qui ont des parcours de vie plus ou moins difficiles etc et puis euh, voilà chimie s'est faite et puis euh, il y a quelques semaines euh, j'ai reçu euh, eh bien, un message d'une petite fromagère enfin je dis petite mais pour moi tout ce qui est... 1m50, euh... non je ne sais pas on l'a pas rencontré <rire> je dis petite mais euh, tout est grand oui, non, mais tout fromage voilà. c'est parce que sa fromagerie est petite mais c'est pour ça que je dis ça d'une Tunisienne, en fait, qui crée ses propres fromages. D'après ce que j'ai compris, elle crée ses propres fromages. Et euh, voilà, on, on va travailler ensemble euh, eh bien, pour euh, créer sa visibilité dans un premier temps sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. C'est ta candidate voilà. je disais tout à l'heure. C'est ça. Et euh, euh, donc, en fait, ce qui est... Euh... Bon, c'est ma formation, oui, mais bon. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, tu as eu des alliances stratégiques au sein de la communauté mm -hmm. de votre marque C'est bon. ça. Puisque euh, tu as... Une personne qui t'a fait ton logo. C'est ça. Un logo euh, très Caroline, dit, diamant bah, et fromage. On fraîche. peut lui donner son nom euh, Virginie Oui, bah oui. Donc c'est Virginie Lucas. Voilà. Voilà. Qui se dit artiste du bonheur. <rire> Elle est fantastique. Et euh, tu as aussi des alliances par des personnes qui vont venir, puisque vous avez des métiers qui ne sont pas à la base compatibles, mais qui finalement le fromage rapproche tout le monde. Exactement. <rire> Exactement. Qui vont permettre des interviews croisées. Voilà. Et, et ensuite, donc, tu as eu déjà ce développement en local, en France. Voilà. Cette ce contact euh, donc en Tunisie. Mmh. Et euh, donc après cette cette tunisienne là, j'ai été contactée par euh, donc là une française euh, qui s'est installée en Espagne, euh, qui euh, apparemment a un parcours de vie aussi euh, assez original. Et euh, en fait, cette personne euh, voilà, ce qui est très très intéressant aussi de souligner, euh, c'est que cette personne, cette femme, cette chef d'entreprise, eh bien, euh, a appris le fromage sur le digital. Elle a appris à, à couper à couper les, les, les abondances, les meules de fromage et tout sur YouTube. Waouh! Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais ouais. C'est des <rire> incidences, des synchronicités qui te montrent euh, que tu là. C'est incroyable! Et euh, Donc, elle a déjà une petite communication là, euh, qui, qui est réalisée sur les réseaux sociaux. Elle, a, et euh, elle avait passé une petite vidéo sur, euh, sur Instagram c'est rigolo. Et, et je la vois couper une meule de fromage, je pense que ça doit être une meule de comté, euh, au fil, comme on, on coupe au fil. Et elle m'a dit, vous savez euh, Caroline, euh, moi je n'ai pas appris euh, le fromage en fromagerie, j'ai appris le fromage par le digital à couper le fromage par le digital, à réaliser, euh, eh bien, animer et décorer euh, ma maison euh, avec des images que j'ai vues sur les réseaux sociaux, mais j'ai dit wow, « waouh !» C'est puissant Internet aujourd'hui C'est incroyable C'est incroyable et, euh, et donc, on va travailler avec cette personne qui est en Espagne, qui est une Française, qui a qui a quand même des, pas mal de connaissances en fromage. Hein, si mmh, si mmh. elle a ouvert sa boutique, si elle, et elle en ouvre une deuxième d'ailleurs bientôt. Deux boutiques. Boutique, La de boutique française. française en Espagne. Voilà, c'est ça. Et elle vend euh, uniquement des fromages français. Elle a seulement un, un gruyère suisse et, et elle me dit je vends même pas de fromage espagnol euh, pour le moment en tout cas. Peut-être qu'elle en, vend, en vendra plus tard. Hein. Mais elle dit moi je me focalise sur les fromages français parce que et eh bien en Espagne il, euh, voilà, il y a une communauté aussi de, de, de Français qui se sont installés là-bas. Mm -hmm. Ils ont besoin de produits français et notamment de fromages français qu'ils ne retrouvent pas là-bas. C'est ça. Voilà. Donc, elle a appris son métier euh, ben, comme ça, par, par le digital. Et, euh, et je vais accompagner cette personne euh, eh bien, à, à créer aussi sa marque personnelle. Parce que, euh, par contre, c'est une personne qui... Ben, je la vois totalement euh, sur le digital. voilà wow. Ah non, mais qui est complètement détendue. D'accord. <rire> mais c'est... Et d'abord, j'avais regardé un peu ses petites vidéos et tout, sa page Facebook, mais je, je, je lui dis, mais développez votre marque personnelle, quoi. Vous êtes française, vous êtes en Espagne, vous avez, vous avez créé votre boutique. Euh, il, il, faut, il faut vous montrer, en fait. Parce que c'est super de montrer les, les fromages qu'elle a. La très beau fromage, elle a des rocamadours, voilà, comme on a ici. Des rocamadours. Elle a, elle a, elles sont des fromages de qualité, mais euh, elle me dit Mais j'arrive pas en fait à, à faire percevoir ce que je fais. Mais je dis C'est vous en fait qu'il faut. C'est vous, il faut vous montrer. Mmh. Montrez votre tête, créez votre marque, parlez parler des fromages. Euh, euh, je dis pas tous les jours, peut-être qu'elle n'aura pas le temps mais euh, une fois par semaine quoi. Mais c'est ça aussi le pouvoir de la vraie consultante. Est, on n'est pas coach, hein, on n'est pas certifié coach, mais c'est du coaching. Mm -hmm. D'arriver à discuter avec une personne, tu l'as vu, ouais. tu as vu ce qu'elle était capable de faire mm -hmm. et tu l'emmènes vers ce qu'elle est capable de faire. C'est ça. Et ça, c'est magique parce qu qu'en sait ces deux personnes-là, ce sont euh, qui sont à l'étranger. On a le développement local et là, on parle de développement à l'étranger. Pour la même activité, mmh. t'as pas fait quelque chose en plus pour être connu à l'étranger, et tu te retrouves avec tes clientes idéales. Tout à fait. Ça c'est magique. Ça c'est magique. Franchement. Et c'est le pouvoir aussi de cette formation. Hein. Votre marque c'est vous. Euh, c est, c est... En, en fait, on, on apprend euh, grâce à cette formation vraiment à. Merci. Mais moi, je les ai trouvés. J'ai fait, fait mon, mon document. Je l'aurais dû te ramener. C'est tout brouillon. Hein. <rire> Il y en a partout. D'accord. Mais euh, C'est lequel? Ma cliente idéale, tu vois, oui. quand tu. Mmh, mmh. Eh ben, c'est hyper précis, quoi. Parce qu'on peut aller très très loin pour, euh, en fait, euh, ben, trouver sa cliente idéale, quoi. On va... va vraiment dans les détails. Jusqu'à la boisson Jusqu'à la. Ouais. Côté. Voilà, tout à fait. Et. De Et... toute façon, le fromage peut s'accorder avec des quantités, des, quanti... des quantités de choses que. que... que... Généralement, on l'accorde avec un vin, un champagne. Mais. Euh... Voilà, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Beaucoup Et tu plus... vas aller beaucoup plus loin que ça. Et je vais aller beaucoup plus loin. <rire> Maintenant, nous avons <rire> à Voilà, je, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Euh, euh, J'ai des grandes, grandes, grandes idées. Euh, J'ai envie de... On va bah, peut-être aller voir les femmes quand même. Hein, parce que moi, je me suis aperçue euh, qu'entre femmes, on, est, on aimait bien déguster notre fromage sans des hommes. Il y a beaucoup de choses quand aime faire sans les hommes. Hein. Sans les hommes. Euh, et puis, Ça n'empêche pas, a... pas de le faire avec les hommes Ça ah n'empêche pas de le faire avec les hommes, mais qu'on aime bien se réunir ensemble, euh, déguster un bon plateau de fromage, euh, et pas forcément avec de l'alcool, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne boivent pas d'alcool. Ouais, Moi, je sais que j'en bois très, très peu. Voilà. Donc, quelquefois, moi, quand je faisais... Euh, parce que j'ai fait des dégustations de, de fromage et whisky, parce que c'est une boisson que j'adore, le whisky. D'accord Donc j'organisais, organisé, euh, euh, voilà, quand j'étais en fromagerie, euh, avec euh, une experte en whisky, euh, on organisait des dégustations de fromage et whisky. Et, euh, et je me suis aperçue que bah, forcément le whisky, ça ne convient pas à tout le monde et notamment aux femmes. Et je me suis aperçue euh, qu'en fait on peut accorder le fromage avec beaucoup de boissons et notamment le thé. Voilà. Donc je me forme aussi euh, à ça, à déguster le fromage avec du thé vraiment de très très très haute qualité. Et je suis accompagnée par une experte fromagère euh, belge euh, qui me forme notamment sur des dégustations de fromage et thé. Voilà. Mais là on est dans avec elle, on est dans le next level. Cette personne est très, très, très très discrète et ne veut pas que je prononce son nom. Eh bien, elle a bien raison. Donc, euh, voilà. c'est ça, les, les je la laisse. Euh, c comme dans voilà. Itch, tu sais, voilà. c'est qu'une carte de visite qu'on se donne. Voilà. Donc, euh, tout ça, voilà, ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit et ça va sortir dans quelques temps. Et on me retrouvera en ligne pour faire des dégustations de fromages, de thé et autres. Et euh, des vidéos sur tous les fromages oui. Ça, ce serait vraiment parce que euh, c'est une idée qu'on a eue tout à l'heure. Mm -hmm. bah, tu l'avais déjà. Moi, j'ai cru l'avoir, mais elle je, je l'avais déjà. Mais après, Izzy, elle me dit oui, bah tu dois faire ça, ça, ça, ça. Bah oui, je vais le faire. Je vais le faire, Izzy. Contacter des les... gens. Ouais. Contacter des gens. Euh, faire des des, des des vidéos YouTube YouTube pour euh, eh bien parler de mes fromages préférés. Déjà au départ, ceux que mm. je connais bien. Et puis euh, contacter, pourquoi pas, euh, bah, des personnalités pour euh, et eh bien, leur faire parler de leur fromage préféré, euh, de leur histoire, etc. Et puis, créer une discussion autour du fromage et, et, et des personnalités, voilà, que je vais contacter. Moi, je veux bien connaître le fromage préféré de Jean-Jacques Goldman. <rire> si tu l'as, tu me dis. Hein. <rire> ah, ben, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Moi, je t'inviterai à déguster le fromage avec Jean-Jacques Goldman, dans ce cas -là. Alors, on essaie de l'avoir pour le sommet. Ah euh, mais il ne fait plus d'interviews aujourd'hui. Alors on l'a tenté vraiment, on a cherché la personne euh, la plus importante qu'on pouvait prendre. Oui. Pour moi, dans, pour moi en fait, dans la vie, toutes les réponses, c'est soit Disney, soit Goldman. D'accord. Toutes les réponses, tu les as dans les deux. <rire> je suis sûre que c'est vrai. Mais je te, on fera un quiz un ferai. Mais euh, je pense que c'est une super bonne idée en fait parce que le fromage, c'est quand même euh, une des bases, euh, c'est culturel. Mm -hmm. C'est pour ça que je trouve que ce que fait Caroline est tellement important parce que euh, on a tendance au quotidien, à reprendre tout le temps, tout le temps les mêmes fromages, euh, aller dans le rayon et choisir exactement les mêmes fromages. Alors peut-être, déjà commencez à regarder les vidéos de Caroline, regarder les différents fromages, c'est des petites vidéos assez courtes hein, qui vont vous parler des fromages, et puis dites-vous, ben, pourquoi pas aller dans un fromager, goûter le fromage, et ensuite faire un petit, faites un petit commentaire à Caroline, juste lui dire, on a goûté, on aime, ou on a goûté, on n'aime pas, mais on a goûté. Sortez de, de votre quotidien, partagez cette passion parce que c'est une vraie passion. Il mmh. y a combien de fromages en France Oh, il euh, y a combien de fromages en France bah, C'est-à-dire que euh, c'est difficile à dire parce que, si tu veux, il se crée tout, tous les jours des fromages. D'accord hein. Voilà, donc à la base, tu as euh, les AOP, hein, euh, les, les, les, les AOP voilà, qui ont vraiment un cahier des charges euh, où tu retrouves tous les fromages principaux de France, les camemberts, les comtés, euh, certains chèvres aussi, ça sont les AOP, et après tu as tout autour eh bien en fait, des producteurs, des créateurs de fromages, et eh bien qui créent des fromages tous les jours. Et oui. Donc euh, tu as une quantité, une quantité de, de, de fromages en France euh, et je, voilà à travers ma passion je, rend, je rends hommage aussi et euh, eh bien à tous ces créateurs et producteurs euh, de fromages en France. Euh, et puis, euh, et puis, je partage aussi euh, euh, mes idées, euh, mes... Euh, comment dire Et puis, je parle aussi de surtout des fromages que, que j'ai vendus et ceux que je préfère. Autant faire ce qu'on voilà. A. Parce que j'en ai tellement, tellement dégusté, tellement vendu. Et euh, j'en ai découvert aussi. Voilà. Donc, j'ai plein de choses à raconter par rapport à ça. Et bien, c'est ce qu'il faut. Donc, voilà. on, on va faire un petit tour de plateau. Est-ce que tu veux bien nous montrer ce qu'il y a sur ce plateau Alors, sur ce plateau... Donc, vous avez. Je suis peut-être le mieux. C'est oui. peut-être mieux comme Et ça. C'est la un chouillant Comme ça. Comme ah, ça. Voilà, nickel. Voilà. Donc, en fait, c'est un plateau qui est pour dégustation entre amis. Tout à fait. Allez. Donc, on, fait, comme ça. on fait dans la simplicité. Voilà. Je euh... suis bien, <rire> Donc, euh, dans un premier temps, euh, vous avez euh, le rocamadour ici. Alors, pourquoi j'ai ramené le rocamadour c'est le fromage préféré d'I... Eh oui, voilà. <rire> j'adore ça. Petit Rocamadour, euh, très crémeux. Euh, là, on est vraiment sur de la souplesse. Il est très jeune. Voilà. Euh, tout en douceur. On dit là tout ça. Donc ensuite, euh, vous avez ici une pâte pressée cuite. Donc là, on est sur du lait de vache. Euh, donc c'est un comté euh, qui a fini 15 mois en cave euh, et qui est, on va dire, cristallisé. Voilà. Ici, euh, non ce n'est pas un camembert, c'est une pâte à de fleurie, ça s'appelle le galet d'Anjou. Donc c'est un fromage euh, en fait qui est fabriqué du côté euh, de la Loire, euh, du côté des châteaux de la Loire, etc. Euh, très doux, euh, très crémeux également en, en bouche parce que j'ai voulu euh, eh bien, le prendre jeune. Et vous avez une saveur en fin de bouche un peu euh, de noisette, mais très très très légère. Et vous avez ici le petit fromage des Hauts-de-France. Non, ce n'est pas un maroilles, non, ce n'est pas un vieux gridline, non, non, non. C'est un cœur de chèvre du pays boulonnais. Voilà, parce que je, je suis de Boulogne-sur-Mer, bon, je peux le dire. Hein. Ben, tu dis ce que tu veux. Voilà, hein. <rire> des Hauts-de-France. Euh, et donc, c'est un, un cœur de chèvre qui est, qui est assez jeune aussi, euh, également, qui est très doux aussi euh, en bouche et très lisse. Très lisse en fin de bouche. Voilà, donc euh, j'ai voulu un peu innover avec euh, voilà, un petit cœur de chèvre sur le plateau. Et donc si vous voulez voir d'autres fromages, d'autres types de plateaux, et eh bien n'hésitez pas à aller suivre Caroline euh, si vous êtes un adepte de fromage. Si vous êtes fromager et que vous souhaitez aller plus loin, alors dans un premier temps je vais vous inviter tout simplement à envoyer un petit message à Caroline, puisqu'elle a un club privé fromager. Euh, qui regroupe actuellement 39, euh, 39. voilà c'est gratuit en fait et une fois par semaine elle fait une, une petite animation le vendredi matin où elle parle des fromages etc le but c'est de permettre aux fromagers d'avoir encore plus de compétences pour euh, bah, être encore plus meilleurs comme on aime euh, quant aux accompagnements et formations bah, vous avez tout sur sa chaîne YouTube ou sur le site internet que vous allez également trouver en bas est-ce que tu as quelque chose à rajouter en mots de la fin et eh bien pas, pour, pas plus, je dirais pas plus, ou euh, surtout manger des fromages, manger des très très bons fromages et aller chez votre fromager. Voilà, aller chez les, le fromager de votre ville, chez euh, le producteur de votre coin si euh, vous n'avez pas de fromagerie euh, euh, voilà, dans, dans votre coin, dans votre ville. Euh, manger de très bons fromages euh, et, puis, euh, et puis voilà, puis je vous retrouve, je vous dis à bientôt. Moi je dois te remercier, te remercier pardon, mm -hmm. et te féliciter de ton parcours parce que tu as été très très assidu. tu as implémenté très rapidement, chaque fois que tu avais un problème, tu venais au coaching et mm -hmm. tu disais « Easy, je suis bloqué sur ça je ». Je, je suis bloquée, suis... je suis bloquée. <rire> et on débloquait systématiquement oui. en temps réel euh, et tu as avancé, là tu es en train de faire ta certification Calliope mm -hmm. pour être centre de formation. C'est ça. Euh, qui prouve aussi l'expertise et les connaissances qu'on a, parce qu'on ne rentre pas à Calliope aussi facilement qu'on rentrait chez DataDoc et, euh, et donc franchement, honnêtement simplement prends deux secondes pour te féliciter oui, mais je prends deux secondes pour me féliciter félicite toi, sois heureuse devant la caméra non mais, pas toi. <rire> non, mais parce que t'es es tellement dans l'action je vais faire ça, je vais faire oui, ça, je vais faire ça je, je suis énormément dans l'action euh, parce que je suis une passionnée en fait c'est ça et et quand on est passionné, je pense que c'est la même chose pour toi. Tu m'as dit un jour, tu me disais, je ne sais pas comment tu fais pour faire autant de choses. Ouais, et tu fais ça aussi. Hein. Je fais ça aussi. Euh, avant, je faisais, mais je ne m'en apercevais pas parce que j'étais plus dans, dans le travail et tout ça. Donc, et il y avait plus on, de choses à apprendre. Il y avait plus de, de choses à apprendre. Mais euh, quand on est passionné, en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, ça part dans tous les sens. Euh, ce qu'il faut, c'est remettre tout dans l'ordre. <rire> Avoir le post-it. Avoir le post-it. Le post-it, il ou le, y ou Focus. Le, voilà, ou le carnet euh, comme toi, le plan que hein, tu m'as montré non. tout à l'heure, avec les différentes couleurs et voilà ce que. Le plan d'action, mmh. on peut appeler ça comme ça. Plan d'action mensuel. Voilà. Croire en soi. Ça, c'est pas toujours évident. Bien au début, Au début. Bien s'entourer. Euh, suivre les bonnes formations, ça c'est important. Tu si. acheté beaucoup J'en ai acheté pas mal. Pas mal, pas mal. Euh, des bonnes, hein. Il ah, en des, oui, bonnes. des bonnes, des moins bonnes, euh. enfin mais je si passe par là, euh... coucou, coucou. <rire> euh, ça le développement personnel ça m'a énormément euh, aidé aussi et puis euh, et puis après tout tout, tout se fait, hein. tout est alchimie en fait euh, et puis euh, en fait tu te crées ton réseau et tu te rends compte que les connexions se font avec les personnes, c'est magique. Et ça, je m'en suis aperçue. Là, je commence. Euh, voilà, je m'en suis aperçue il n'y a pas longtemps et je me dis ah, Bah oui, Easy bah, oui, est venue, ben bah, oui, voilà. Euh, je suis passée aussi par euh, l'aide de Farida Kadiri, voilà, qui est venue aussi. Euh, J'ai été euh, aussi aidée au départ euh, euh, par, des, euh, par des chefs d'entreprise de, de, de ma région. Euh, J'ai adhéré à une association qui s'appelle Les Mains Preneurs. Oui. Exact. Donc, ça ça m'a aidé aussi au départ à rencontrer ben, des, des, des personnes comme moi hein, qui, qui n'étaient pas du tout en fromage. Non, mais c'est des femmes chefs d'entreprise. C'est oui. des femmes chefs d'entreprise hein, qui, qui, qui ont créé le, leur entreprise beaucoup sur le développement personnel. Oui. Donc, ça aussi au départ, euh, voilà, j'étais dans, dans ce milieu-là. Et puis moi, je suis arrivée chez eux. Euh, et puis j'ai dit, je veux faire du fromage au digital. Et puis ils m'ont dit, ouais! C'est ça. Voilà, bon ben j'ai dit C'est la première fois de ta vie où on te disait super. Voilà. J'ai encore il m'avait fait une petite vidéo oh. <rire> Voilà, donc tout ce que je veux partager, ben, c'est quand on croit euh, en ce qu'on fait, ben, on y arrive. C'est exactement ça. Le succès est là. une suite d'actions logiques. Exactement. Du travail aussi. Il <rire> ouais, faut faire les actions. Pas parce qu'on a travail. la liste. <rire> Mais euh, voilà, après tout, tout se passe. Bah merci pour ce partage. Bah, je t'en prie, je te remercie Isi pour, pour tout ce que tu as fait, tout ce que pour tes accompagnements, les pour euh, jamais du coaching. les soirées de coaching, euh, tu quand, tu les blablabla aussi, c'est bien aussi les petits blabla Ça fait du bien aussi coaching. des fois. Et puis euh, et puis voilà. Puis je continue. Alors je vais te faire un truc, je vais te laisser faire un truc. vas Juste en arriver tout à. Vas-y. Et surtout n'oubliez pas et surtout n'oubliez pas votre marque c'est vous. T'oublies quoi Votre marque c'est vous. Non, votre marque, c'est vous. Ah oui, votre marque, c'est vous. C'est vrai que tu fais ça. Ah, tu veux le faire toute seule Allez. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est bon. vous. <rire> c'est pour pouvoir couper. On a quand fait 43 minutes. Hein Et bah,